Salut et bienvenue dans ce petit tuto consacré à Inkscape. on va voir un petit peu comment vectoriser donc une image pour obtenir une image matricielle comme ceci en utilisant ici dans les chemins vectoriser un objet matriciel donc je vais importer une image PNG de la petite tortue donc pour cela je vais ouvrir un nouveau document, fichier nouveau je vais aller dans fichier, importer, je vais importer donc ma petite tortue bleue qui est ici ouvrir euh, je vais choisir résolution d'importation par défaut comme ça on va voir un petit peu la, la taille de l'image et en fait c'est une très très grosse image donc peut-être euh, éventuellement quand vous avez euh, une image à, à importer dans Inkscape, peut-être réduire avant dans Gimp la taille de l'image parce que vous voyez quand on manipule une, une grosse image ça a tendance à un petit peu faire ramer la, la machine notamment quand on a un ordinateur un petit peu, un petit peu âgé alors une fois que c'est fait, euh, en fait on veut vraiment récupérer également la, la couleur de contour qui est blanche. Je vais vous la montrer en faisant apparaître ici euh, l'arrière-plan en damier. On voit bien qu'on a une petite euh, couleur blanche qu'on souhaiterait récupérer. Donc pour cela en fait ce qu'il faut faire, c'est mettre euh, derrière notre image de fond un rectangle de couleur. Donc je vais cliquer sur le rectangle, je vais mettre un petit rectangle de couleur comme ceci, que je vais placer à l'arrière-plan. Donc pour passer le rectangle à l'arrière-plan, pardon, on peut sélectionner l'outil flèche noire et puis là on a les des petites options qui apparaissent et on peut cliquer là dessus ainsi notre rectangle est projeté à l'arrière. Ou alors on peut utiliser également les touches du clavier, euh, fin pour projeter en arrière, euh, up ou home pour projeter en haut et puis après on a les touches intermédiaires page up page down qui permet de monter <rire> d'un niveau ou d'un autre. Voilà donc ceci étant fait je vais sélectionner euh, mes deux objets donc avec un Rectangle de sélection en faisant CTRL A pour tout sélectionner. On va créer une image matricielle, donc édition, créer une image matricielle. Voilà. À ce moment-là, Inkscape nous a créé en fait une image bitmap. Et cette image bitmap, on va pouvoir tranquillement aller dans chemin, vectoriser un objet matriciel. On va choisir seuil de luminosité, là ça s'y prête pas mal. Je vais faire mettre à jour. Alors si je vois rien, je vais augmenter ici le seuil de luminosité, je vais monter ça à peu près à peut-être à 0,8, voilà, mettre à jour. Alors là c'est parfait, on a donc du noir, du blanc, c'est vraiment ce que je veux. Je valide, hop, donc je vais déplacer cet objet. Et je vais, euh, juste pour information, cliquer ici sur l'outil d'été les nœuds, et on peut faire un petit contrôle A pour voir le nombre de nœuds qu'on a. Alors là on a hop, 800, 811 objets. 811 nœuds en fait. Et On va venir décomposer chemin euh, séparé pardon séparé voilà je clique ici en fait je sélectionne un carré un rectangle noir que je peux supprimer donc, CTRL A supprimer et maintenant donc j'ai une forme noire mais si on fait apparaître ici dans le mode d'affichage le mode d'affichage contour en fait on voit qu'on a tous nos objets donc je repasse en mode d'affichage normal voilà à cette forme, je vais mettre une petite couleur rouge pour qu'on puisse voir comment travailler. Et je vais la projeter à l'arrière-plan. Donc on a vu qu'on pouvait utiliser la touche fin du clavier. Et on va pouvoir maintenant tout simplement colorer tranquillement euh, les différentes écailles. Donc celle-ci, je clique dessus avec l'outil éditer les nœuds. J'appuie sur Shift pour additionner les autres écailles. Voilà, il y a ici aussi, il me semble qu'il y a là, tac. Alors je ne pas celle-là. Alors si j'ai sélectionné une écaille que je ne la veux pas, je reclique dessus. Et il y a voilà ici et ces autres là, voilà c'est bon. Alors je vais, les, je vais les grouper ou les combiner, je préfère les combiner, chemin euh, combiné, CTRL-K. Avec l'outil pipette, alors le raccourci sur cette version c'est D. Tac, donc je mets la bonne couleur. Euh, je vais sélectionner en fait les autres euh, les autres couleurs. Alors le plus rapide c'est de faire un rectangle de sélection. Avec Shift je désélectionne ici mes euh, écailles qui sont bleu clair et puis je vais désélectionner le contour rouge en cliquant dessus maintenant donc j'ai tous les objets ici sélectionnés que je vais mettre en bleu donc outil pipette et je clique sur la bonne couleur voilà on va maintenant pouvoir appliquer la petite couleur blanche sur le contour Hop, donc là je suis pas sur le contour voilà ça devrait être bon là je vois que j'ai bien sélectionné le contour la couleur est rouge donc je passe en blanc on s'aperçoit qu'il me manque l'œil alors je vais Cliquer avec la molette de la souris et je pense que l'œil doit être derrière cet objet. Donc je place celui-là légèrement en arrière. Je le descends une fois, deux fois, trois fois. Est-ce que je peux sélectionner Voilà. Là, j'ai cliqué euh, euh, sur mon œil. Pour être sûr, on peut passer en mode contour. On a bien un œil, on a un petit éclat également dans l'œil. Donc j'en je, profite, j'appuie sur Shift et sur le petit éclat et je vais projeter ces deux objets vers l'avant en cliquant là-dessus ou en cliquant sur la touche début ou home de mon clavier. Donc cet œil, je repasse en mode d'affichage normal. Alors le raccourci, c'est CTRL 5. Et je vais mettre cette couleur, euh, cet objet en blanc, il me semble. Je vérifie. Voilà, il peut, le petit éclat, il doit être en bleu. Donc je clique sur le petit éclat. Alors CTRL 5 pour passer en mode d'affichage contour. Je prends le petit éclat. Je le projette vers l'avant, je le mets en rouge, ouais, voilà. et avec des outils pipettes, je récupère la couleur bleue. <coughs> On en profite pour un petit peu retravailler là, en supprimant ces nœuds ici. J'en mets un là, ici, de, de, de nœuds, et je vais supprimer les autres. Voilà, histoire d'avoir quelque chose de pas mal. Voilà. Voilà, donc je, maintenant je peux tout sélectionner, faire un CTRL-G pour tout rouper. On n'oublie pas d'aller dans les préférences du document ici. Alors là dans cette version j'ai un petit bug. Donc je viens ancrer ici la fenêtre sur le côté puis après je la détache. Si vous avez le même problème, c'est une petite astuce. Ce qui permet de retrouver ici la fenêtre correctement. Et puis on va ajuster, redimensionner la page au contenu avec... Euh, une marge de 5 tout autour, Alors je dis 5, voilà. et je fais ajuster à la sélection, voilà. Je pas d'enregistrer, euh, sur le bureau je vais l'appeler euh, tortue, euh, 0.3, et j'enregistre. Euh, voilà pour ce petit tuto, j'espère qu'il vous sera utile, n'hésitez pas à poser des questions, et je vous dis à bientôt pour de nouveaux tutos.